En effet, en tant qu'immigrés, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions pour l'éducation de nos enfants. Il y a beaucoup de parents, ils ont des difficultés d'inscrire les enfants à l'école privée. Amener les enfants à l'école publique, les enfants souvent sont maltraités par des propos racistes et les enfants sont noirs. Aujourd'hui, vraiment, on se pose beaucoup de questions. Bonjour madame, bonjour. Vous avez inscrit votre propre enfant à l'école marocaine. l'accueil c'était comment L'accueil c'était très bien, j'étais bien accueillie. Pendant que ma fille faisait passer ton, son test euh, d'admission, j'étais à la direction avec euh, la secrétaire et il y avait une certaine proposité. Ça s'est très bien passé. J'étais bien, oui, hein. en bref, c'était très bien. Ça est très bien passé. Mais, en, est marocain vous avez, vous avez inscrit vos enfants à l'association immigrante, vos papa à l'école ah ah. quand même, de mettre mon enfant dans une école marocaine, mm -hmm. ça n'a pas marché parce que, euh, en enfin, fait, parce qu'il est noir, mm -hmm. donc automatiquement, quand tu es dans une école publique marocaine, mm -hmm. tu es maltraité. Ce n'est pas, pas tout le monde. Mais euh, tu vois, parfois la maîtresse, ah Asia, passe par ici, Azia ah, et puis tous les amis critiquent, tout le monde critique. Et automatiquement, quand l'enfant rentre à la maison, mal à l'aise. Maman, tu sais, la maîtresse m'a appelé Asia et tous les amis ont commencé à rigoler sur moi. Ah maman, demain moi je ne parle plus, ah maman, je n'aime pas cette école. Et puis du coup, l'enfant a fait une année mais c'était catastrophique. Après du coup, il y, y a une amie qui m'a parlé d'une école euh, des, des immigrants au Maroc. J'ai essayé, j'ai essayé et, et ça a marché en fait, ça marche. L'enfant à l'aise. L'enfant apprend beaucoup de choses. Et euh, en tout cas, qu'est-ce que je peux ajouter L'enfant est vraiment, vraiment, vraiment à l'aise. Parce que et si on ne fait pas la différence, la maîtresse ne va pas t'insulter à Assia, pas t'insulter, tu un papa pas marocain, ton père est noir, etc. Donc ça se passe bien, l'enfant se sent à l'aise, il apprend beaucoup des choses Et je n'ai pas en tout cas de problèmes avec elle Parce qu'avant il était trop dramatisé là, Dès qu'il rentre à la maison, maman je ne veux pas partir à l'école ah, Maman l'école ça ne m'intéresse pas, je veux pas, je ne veux pas Et moi ça, ça me faisait mal quoi, ça mal. Je disais vraiment c'est dommage Vraiment c'est dommage oui. Donc pour toi si les enfants immigrés qui sont ici au Maroc Si les enfants là, arrivent à parler d'Aredia Ça veut dire que les enfants va la, la facilité fréquenter les, les écoles marocaines oui, Bien sûr, si tu parles arabe c'est déjà un avantage pour toi. Tu as l'école, tu pourras te défendre. On te dit, on t'insulte, on te dit un mot, tu comprends qu'est-ce qu'on te dit. Si là on est en train de parler sur toi, on rit sur toi, tu ne tu, tu, tu, tu regardes pas comme un idiot, tu comprends qu'est-ce qu'on dit. Et puis ça aide beaucoup dans l'école marocaine, tout est en arabe. Tout est en arabe. Donc moi personnellement ça m'a beaucoup aidé parce que moi je parle arabe, même si je suis noire, si quelqu'un me dit que je me défends parce que je parle arabe. Je comprends? Donc l'arabe c'est important. C'est important pour euh, Madame, vous avez inscrit votre enfant à l'école marocaine, après vous avez retiré l'enfant, pourquoi? Auparavant, elle était dans une école marocaine, mmh. mais malheureusement je sentais que l'enfant ne progressait pas. Mmh. Et quand l'enfant est revenu à la maison, je sentais que l'enfant était triste. Et surtout dans son travail aussi, je sentais que l'enfant ne faisait pas de progrès. De progrès. Voilà pourquoi j'ai préféré de l'endez-vous. Depuis vous avez amené votre enfant à l'association, vous avez, avez, voilà, si avez constaté qu'il y a des petits changements. Oui, il y a un changement. Elle a vraiment progressé, elle a vraiment fait des progrès. Pour son travail, vraiment, ça a l'air d'aller, ça va mieux, elle écrit mieux mieux, elle lui aussi a, par rapport à avant. Avant, elle ne le disait pas bien, elle le faisait absolument rien à l'école. Mais là, je trouve que ça a l'air d'aller, c'est bon, comment ça se quoi. Bon, en tant que Marocaine, pourquoi vous n'avez pas inscrit vos enfants à l'école marocaine Vous avez préféré amener vos enfants à cette association immigrants L'école, là, ça existe ici au Maroc, jusqu'à ma copine m'a parlé de ça. Il y a une école pour les immigrés. Et mon, mon fils là, je l'ai emmené ici au, en tant qu'élève, il ne parlait même pas du tout le français et je voulais qu'il parle bien le français et c'est évolué pour lui et, et vraiment il parle bien le, le français pour qu'il prenne la, la base de son papa comme ça son papa quand il parle avec lui le français il va le comprendre en tant qu'immigrés, ici au Maroc, on a vraiment des difficultés d'exprimer nos enfants à l'école marocaine. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'on devait faire pour que nos enfants puissent aller à l'école marocaine Il faut absolument parler la langue de d'Arija. Comme ça, ça va être facile pour lui qui va comprendre euh, d'Arija facilement. Il va euh, assister à ses cours normal aussi si quelqu'un l'a su il va commencer à le répondre il va comprendre tout c'est ça le, le fait qu'il doit comprendre bien bien la nous remercions tous les parents qui nous a aidés à, à réaliser cette euh, reportage nous remercions aussi l'association immigrate au maroc merci